On va le ramener à la raison. Voilà, départ de cette course. Hubble partit moins bien que d'habitude. En tête de la course, pour l'instant, est bien scière. À l'extérieur, nous avons le cheval Hakim qui va diriger les opérations. Hubble essaie de... Le suivre pour essayer de prendre l'avantage. En quatrième position, nous avons Senatla. Puis il y a Abdik chez les bars. À son extérieur, il y a All About the Bass suivi de Ovation Award. John Hancock et en dernière position pour l'instant. Nous avons Secret Flame et juste à son extérieur se trouve la kazakh orange de Rocky Knight. Les chevaux entament la descente, plus que 900 mètres environ à pas courir. En tête de la course, eh bien, il y a Hubble et à son extérieur, euh, Sierra qui sont... Euh, il y a une longueur entre les deux, puis nous avons le cheval Hakim qui se trouve en 3ème position. Sénat suit en quatrième position. Il y a Avdik à l'intérieur. Les chevaux vont tourner dans quelques instants. Regardez, la barre de basse a amorcé son attaque pour passer à l'extérieur de la casaque verte, euh, la casaque émeraude de Sierra. Les chevaux sont pratiquement dans la ligne droite finale. Hubble talonné maintenant. Des courses difficiles pour Hubble. Regardez, Avdik se faufile à la corde. À l'extérieur, nous avons la barre de basse. Il y a aussi Avdik qui est là. Le chevaux, non plus que son 100 mètres en environ à parcourir. si toujours en tête, Avdik remonte fort. Si Avdik va aller gagner cette course, il semblerait alors que Avdik termine deuxième, troisième sur part de cette quatrième épreuve, tous euh, bien partis avec Ed Jomerson qui se montre le plus rapide euh, dès l'ouverture des boîtes. Regardez Seattle Kid qui tente de surmonter son collant extérieur. Uh, Captain Gonwal également bien parti, tout comme euh, Blackburn Rock également pris en épaisseur. Ensuite, on retrouve Ticket Hold. Janssing, un beau parcours euh, en troisième position sur les bars. Ensuite, il y a Candy Apple. Cash call en dernière position laser. Edge of a prime le train alors qu'on passe au à arctique à devant Captain Gonwald qui évolue à l'extérieur de The Jazz Singer ensuite à Ticket Hold. Blackburn Rock complètement à l'extérieur alors que Candy Apple a touché les barres. Juste derrière, il y a Cash Call, le Seattle Kid qui se retrouve en avant-dernière position à l'extérieur de Cash Call, en dernière position laser. On est à 600 mètres du poteau, on se dirige vers la rue du gouvernement avec Edge Sun qui a toujours le meilleur devant Captain Gone Jazzing, Jazz singer, Ticket Holder qui fait belle impression également. Euh, alors que à l'arrière, Blackburn Rock euh, est lancé par Nourish Juggler à l'arrière, Seattle Kid euh, démarre Maintenant euh, complètement à l'extérieur. On va aborder la courbe pour rentrer en ligne finale avec Edge of the Sun qui va tourner en tête. À la menace se précise avec Captain Gone Wild, avec The Jazz Singer qui va gicler côté corde. Ticket holder est lancé maintenant par euh, Jamie Ralliosen à l'extérieur. Seattle Kid qui termine à la vitesse du vent. Edge of a Seattle Kid à l'extérieur. Edge of the Sun, Seattle Kid va s'imposer. Seattle Kid devant Edge of the Sun. Entrée de départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le Goldfinger MTC 175th Anniversary Cup. 1850 mètres à parcourir avec un bon départ euh, côté corde de Puget Sound. Fools Gold également euh, se rapproche euh, sur l'arrière-main de Puget Sound. Ensuite, à One Parade, idéalement placé sur les bars, rejoint par votre Dazzle. Opéra Royal est juste derrière, ensuite galope Piero Mascani. Juste derrière Aliasat à l'extérieur, euh, Perplexing, alors que les chevaux passent devant nous pour la première fois, toujours sous la pulsion de Puget Sound, Fulls Goal. Et deuxième à l'extérieur de Awan qui est quelque peu repris à l'extérieur, The Dazzle, Opera Royal en cinquième position. Ensuite, Aliasat, Pietro Mascani, Perplexing se retrouve en dernière position, alors qu'on commence tout juste la descente avec Pietro Mascani qui a pris un bon train dans cette épreuve. Avec full Goal dans sa foulée en troisième position, The Dazzle, op uh, euh, court en quatrième position à son extérieur. Il y a Opéra Royal. Ensuite, on retrouve Aliasat toujours Pietro Mascani à son extérieur et euh, Perplexing en dernière position. On, est, on va être à 650 mètres du poteau, on se dirige vers la rue du gouvernement Puget Sound avec Fulls Gold, The Dazzler avec Opéra Royal qui se rapproche, Aliasette également qui suit euh, Opéra Royal à l'arrière il y a Pietro Mascani, Perplexing également, commence à bouger et voilà que Wampoura se retrouve en embuscade en dernière position, le sprint est lancé avec Fulls Gold qui passe franchement à l'offensive avec Opéra Royal qui est lancé également en pleine île droite finale, Fulls Gold qui tente de repartir, voilà Opéra Royal à l'extérieur de Dazzle alias qui tente d'arriver complètement à l'extérieur mais Fusco semble très très fort aujourd'hui et repart de plus belle avec alias Opéra Royal Fusco, Gall On va afficher